Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette Minute Insoumise. Je m'appelle Annie Leca et je suis institutrice retraitée, candidate pour la liste France Insoumise « On est là » sur le canton d'Anceny-Saint-Géréon. Notre projet pour le département, c'est de mettre l'humain en premier. Nous sommes pour une société de l'entraide et du partage où personne n'est laissé de côté. Ni les enfants, ni les personnes âgées, ni les handicapés. En ce qui concerne l'enfance, nous proposons de soutenir le développement des structures d'accueil de la petite enfance, de mettre en place et d'étendre la gratuité de la quantité scolaire pour les familles les plus modestes, aller vers 50% minimum de bio et local. De permettre aux élèves qui le souhaitent d'avoir la possibilité de choisir un menu végétarien équilibré et spécialement préparé pour eux. De financer l'éducation artistique et culturelle et de soutenir les clubs sportifs de proximité. De donner au réseau de protection maternelle et infantile les moyens d'assurer les permanences le week-end, ainsi que de remplir les missions de dépistage des troubles de la vue et de l'audition des jeunes enfants scolarisés en lieu et place des écoles. Nous considérons également que l'aide sociale à l'enfance est une mission importante qui ne doit pas être négligée par le département. Nous proposons de recruter des personnels pour l'aide sociale à l'enfance (ASE) et leur donner les moyens d'assumer leur mission. Nous proposons d'améliorer l'accompagnement des familles en difficulté et pour cela de recruter et former des assistants familiaux. Nous proposons de recruter des familles d'accueil pour les enfants placés tout en améliorant le statut de ces familles et leurs conditions de travail. Si vous souhaitez formuler une proposition supplémentaire en faveur de l'enfance,